Faites attention, okay, on a des informations oh. comme quoi il y a 34 ennemis à abattre. Voilà. <rire> 33. Okay. J'allais dire avant de tirer... Euh... <rire> tu ah, là, de il, y euh, il y a du monde, bâtiment rouge. conteneur rouge, il y du monde, ça court. Conteneur rouge au sud. Euh, ouais, sud-sud-est. Sud, euh, il est mort. D'autres adultes hein, parce que ça peut arriver euh, de tous les côtés. Hein. Un deuxième de mort. Ouais tout le monde sur le pont là on va faire un petit check et euh... ah, tu Viens, viens par jouer. là c'est pas là c'est. C'est pas là le pont là, je sais pas où tu vas. Viens. Là, tu je serres les fesses, toi, hein. tu serres les fesses pour traverser. Avant de tirer avant d'alerter tout, tout le monde hein. On va quand même faire gaffe. Euh... <rire> Ça tire à tout va. Bon j'avais dit. Euh... Ouais, Attention mais ils sont déjà alertés. Ouais bah oui parce que tu vas tirer dessus parce que moi ce que je regardais c'était pas alerté mais maintenant. Si, si. Le son... Non non. Oh là là juste comme une merde. J'ai raté un truc, les amis. Bordé. Merci euh, Karl -Cott pour, le, pour le host. Merci à toi. Il y a un problème de LOD sur les. Voilà, oh qui qui est, qui est passé devant moi là. Ah, je, je tremble. Ah oui, sur oui. la voie ferrée, sur la voie ferrée à gauche, là il arrive. Oh là là, oh là là, oh là là. Pff, Ouais, ça il s'est barré. Le mec oh est là là là là là. Patrouille de. Oh, qui est tombé là. Qui est descendu. <rire> et toi Dark. Ah, voilà, mais le Dark, pourquoi t'as fait ça T'es ah, suicidaire Je regardais, je voulais regarder un peu plus à droite et puis ils ont commencé à me tirer dessus et enfin un peu plus à gauche. Et... Je, je, je me suis dit, je vais me mettre derrière le rocher. C'est pas passé comme, comme je voulais. Suicidé, là, carrément. Ah, c'est pas passé comme je voulais, ouais. Ah ouais, ouais, carrément. On l'a vu. à gauche. Hein. Je vois qu'un seul ouais, corps, là. Il y a du monde à gauche euh... au niveau des grands-mères. Un truc, c'est que si on regarde tous le même axe. Euh... Mm. Dark, il aime bien être spectateur, en fait. <rire> il supervise. C'est vrai, c'est la première fois que Et tu vois ce jeu T'as nettoyé les toits Il est pas très connu. Hein. Euh, le toit de bâtiment au fond. Euh... Attends, euh, il le dire, bâtiment de gauche euh, ou le bâtiment de droite hein. Bâtiment de gauche nettoyé. Suis... Bâtiment de en droite en même, Tu as traité en bas Non. Wolf tu l'as traité il est... Non, non, il est lent. Il très est lent. C'est bon, en traité. Bon peu... voilà, la, des synchro je t'ai vu tirer en l'air. Ah merde. Au milieu Donc, ouais, je disais, Carl Code c'est un jeu qui est pas très connu. Hein. C'est un jeu qui a un accent anticipé. Développé par des anciens développeurs de, de Rainbow Six. Et c'est un, un FPS, euh, on va dire, simulation, quoi. Il y a de la personnalisation de d'équipements, d'armes. Euh... Là, tu Au vois, on joue. Vas-y, ouais. Non, je, je plus viser sur le milieu. De quoi J'ai plus de visu sur le milieu. Non mais justement, c'est pas ce que je te dis, c je te dis, tu es au milieu pour nous couvrir, on va descendre. Ah. Yes. Là tu vois on joue, on joue en coop, on a on, là, au milieu. on a 34 ennemis en face de nous là, niveau max, c'est à dire que dès qu'ils te voient ils te mettent une tête quoi. C tu connais un on petit regarde, peu on Arma. À gauche, on va suivre la route côté gauche, on passera le muret et on montera l'escalier. Sur le premier bâtiment, 50 mètres devant. Ça te va répète on descend par la gauche, on suit la route côté gauche on passe au petit muret, on monte l'escalier euh, qui est à droite du bâtiment bien pris allez tipex en avant T'avances oui, mais... un peu, tu descends droite droite mais attends je vais check à gauche aussi non oui parce que... vas-y, vas regarde à gauche, regarde à droite Surtout à McKnight, hein? Ouais. Tu nous appuies là de là-haut. De Passe à gauche, passe à droite, ouais, à droite de, la barrière, de la barrière. Passe à droite. Ouais. Regarde devant, regarde devant. J'ai la gauche. Ah. Au fond Wolf. Pire sur le véhicule. Putain. <rire> Et ça fait une silhouette, hein Eh <rire> oui. C'est pour voir si vous suivez. Ouais, du coup, ils sont alertés dans le bâtiment. Hein. <rire> Vas-y, mets-toi en full auto et on va grimper là. là je recharge. T'as des flashs ah, On s'en fout des flashs, au pire tu peux une, une frag. S'il y a besoin, s'il y a du monde, c'est en tant que sa gueule. Hein. Je sais plus comment on fait pour ouvrir. F F, tu t'approches et F Les deux ouais Ok Va voir s'il y a du monde en bas je recharge J'arrive pas à avancer Tu nous dis s'il y a quelqu'un qui arrive à un Ouais ouais ouais t'inquiète Alors est-ce que c'est le bon Et non Ah oh, putain Je euh... faut qu'on ressorte par là bas On va ressortir pour rentrer. est hein. rentré mmh. Comment t'as fait pour voir doucement là Parce que du coup euh, j'ai plus le truc moi Bah c'est pas... marqué Mais j'avais rien décrit en fait J'ai dû re... re retirer tout ce qu'il y avait sur le HUD je pense ça tu peux laisser les trucs non euh... ah mais je pense que j'ai tout enlevé du coup euh, j'ai plus ça on redescend euh... ouais je vois et où le deuxième je sais plus je crois qu'il est en face non il en garde en face hein ouais. Bon bah... Et puis en fait quelques-uns euh, Macnex sur les bâtiments, le bâtiment de droite à l'étage. Ouais j'en ai eu quatre. Bon déjà eux, ils viendront pas nous emmerder par contre nous... Ah c'est fermé. c'est la porte ou.. check les hangars non ouais mais je suis pas trop confiant par là y'a fais gaffe il ya une espèce d'étage ou de passerelle Ah exact au-dessus de nous là ouais ça fait le tour du bâtiment ça va être la merde vous êtes dans le hangar de gauche on est pas rentré encore on est toujours extérieur mais on est euh, caché pour toi ok ouais mais vous allez dans le hangar de gauche du coup à moi rester un peu ici si ça se déplace là il y a une petite porte et on peut ouais. l'ouvrir celle là je vous je sens pas là mais t'inquiète, la configuration elle est même, hein. c'est euh, copier-coller à droite et gauche. Mmh. Je suis en quoi là Mais de quel côté de la porte Ah, tu peux pas me l'ouvrir doucement, c'est ça Ouais, j'ai je... pas les trucs là, ouais, donc je sais pas. Euh, attends, on va changer, mets-toi là comme ça, j'ai vais l'ouvrir doucement et tu vas essayer de couvrir. De... Okay. Je vais au fur et à mesure T'es prêt mmh. Si tu veux que j'ouvre un peu plus au fur et à mesure tu me dis au fur et à mesure Attends je vais à gauche hein. On les ouvre un peu Ah sur les hauteurs, attends bouge pas Laisse comme ça Y Il a un mec euh... Ah ouais, il est sur les hauteurs sur la passerelle J'espère juste qu'il n'y en a pas un qui va arriver en bas va Jusqu'où la passerelle Bon tu repasses ou pas toi Tu fais ta patrouille Pour info, les, euh, par rapport à moi, il est à gauche. Hein. Il a fait droite-gauche, donc il est parti sur le côté gauche de la passerelle. Mais je pourrais lui repasser là. Mac, ah, t'as peut-être moyen de, de zoomer en faisant euh, scroll souris. Je suis à donf. Ok. Mais c'est euh, à taper contre un truc bizarre, mais bastos, les premiers. Pour en l'instant, fait, j'ai pas de meilleure position à te filer, max euh, pour... Euh... Ouais, non, non, mais t'inquiète. Chier. vraiment qu'il repasse sinon... Euh... En fait le truc c'est qu'on sait pas ce qu'il y a derrière la porte à droite. touché. Lui. Tu vois, un petit. si tu ouvres un peu tu verras ce qu'il y a à porte à droite. Là, ce que... Je vais pas voir grand chose. Hein. Je peux l'ouvrir un peu plus hein, si tu veux. Là, si je peux rentrer prendre appui sur les... Euh... J'ouvre, j'ouvre, fais gaffe. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais pourquoi il me dit que je suis à FK Il est sérieux lui Il me dit que dans 5... Dans... Ah y'a un mec. Non mais il me dit que dans 50 secondes je suis à FK. Oh putain. J'aurais dû mettre flou auto. Il est où Vers la porte Très droite. Il est à droite. Ah bah il s'est décalé. Et il m'a fait un truc bizarre mon jeu. Ah ouais c'est une bonne config de merde effectivement l'intérieur, j'ai oublié. Vous vous êtes fait eu mois. Euh, que... Après ouais, il ouais, quand même mieux rentrer par là. Ah mais attends, il y a un escalier en fait. Ah ok, il est descendu le gars. Mais il est où du coup c'est lui qui se promenait Ah ouais, mais faut savoir qu'il y a un escalier, hein. t'en bouge pas. Ça ressemble à quoi, là Il m'a fait trois... C'est ce qu'il m'a fait, le jeu, là Il m'a dit appuie sur entrée, sinon, euh, genre, je vais me retrouver au lobby, quoi. Mais alors, faut jouer Bah, il était en train de jouer par contre, <rire> ça me fait peur à la fenêtre là. C'est quoi mon option Ah, d'accord. Ça me fait peur à la fenêtre. Bon, on va se mettre de ce côté là. Je sais même pas où il est le. Il y en a un ici d'ailleurs, je pense. Cherche quoi bah alors Alors. Ah le dernier, le dernier, le dernier, euh... A bouger bougé euh, MacMite -Mac Non. Il a plus où le dernier. Il oh, y a un toit, ah oui, c'est le gars. les gars sont morts. Ouais, je les ai traités de pas là. Euh... Je sais pas si on a un dans ce hangar d'ordi. Ouais, si, si, il y en a un là. Le dernier PC, où est-ce qu'il est, qu est Je me souviens plus. Un garde du milieu, peut-être yo, Mister Nawak. Ça va? Ouais. Ok, visuel, pas mal, ça, ouais, visuel, ouais. Normalement, il n'y a personne dedans, à moins qu'il y ait des gars qui soient rentrés, mais. Je passais à côté c'est pas possible il est où story Type Je sais pas que c'est Moi bah, j'en ai un ouais mais après il y en a un troisième si jamais celui là euh, c'est pas le bon. Le troisième ouais. Oh putain. C'est pas le bon euh, McNeigh. Faut que t'ailles chercher le troisième. Mac. Comment ça, c'est pas le bon? <rire> euh, tu vois l'extrade ou pas là? Je sais plus où aller est d'ailleurs. Euh... Je crois qu'elle est à l'autre bout de notre spawn. Il va falloir que tu recolles euh, sur moi. Est vrai, il est là. Là, là, là. faut que je recolle sur toi du coup? Bah, je crois qu'elle est de l'autre côté l'extraction. Hein. Es-tu là Oui oui je l'ai je l'ai. Eh bien reviens vers le pont au pire. Non non attends attends je vais monter sur le toit là et on va essayer de nettoyer un petit peu à distance. Parce que là dans les bois ça va être compliqué. Je bouge, je me décale sur la droite Ça tire ouais, sur toi Ouais, non, j'avais traité rien. Je vais sur toi mmh, Je suis dans le hangar à gauche. Dans hein. les passerelles. Okay. À l'intérieur, je suis pas sur le toit, je suis à l'intérieur pour l'instant. Ok, je passe par le hangar de droite, je check dedans. Euh. Ouais, bah fais attention. <rire> Dans l'autre hangar, toi. Euh, je suis dehors, mais je suis proche du deuxième hangar. J'avais traité sur le toit du deuxième hangar. J'en avais eu, ouais. En bas du deuxième hangar, ouais, je te vois, je suis sur toi. Okay. Euh, faut que je trouve l'extraction là, je sais plus de quel côté elle est. Hein. Il me semble qu'elle est au nord-nord-est. Attention, j'ai visuel sur un gars. Tu étais un mec là, la fille. Il y en a un deuxième. sur le toit du deuxième hangar enfin du De ton hangar ok extraction et nord est effectivement ouais c'est ça c'était traité ça. Le, le mec ouais affi Il bah, faut qu'on aille nord est hein, du coup faut que tu redescendes nord est Mort non non j'ai eu j'ai hésité à descendre par là et tu vois aurait pas dû t'as tiré euh... Euh, côté sud sud est ok attention je suis dans la même enceinte que toi là je suis, euh, je je suis sorti blanc hein. les petits tuyaux euh, quel tuyau celui-là qui allait vers le nord ouais ça j'arrive hein, je sors c'est derrière les bâtiments là enfin les bâtiments en ruine non je suis de l'autre côté là non non toi je sais où t'es mais elle est... on va pas passer par là bas on va passer plus euh... Vous avez l'écart. Bon, hein, si jamais je tombe, hein, tu récupères l'ordi. Hein. <rire> Tout à fait. Bah, tu crois que tu as glissé <rire> Il me prend une branche, je vais mourir. <rire> reste c'est ça que t'as dit Ouais Salut Ashley C'est beaucoup trop calme C'est clair Surtout que par ici, on a traité personne quoi Bah ouais C'est ça qui est bon Vous pouvez pas être là l'extraction <rire> Il y a un bateau mais c'est pas là. Mais non. non c'est le point d'insertion ça, non Ouais. Ou alors c'est cette mission, Wolf, quoi, où on, est, on était mort à la fin. Je sais plus. Celle-là aussi je suis mort à la fin, pour 4 déjà j'arrive. Les deux de toute façon ça nous est arrivé, hein. mmh. le coup des maisons c'est sûr, et là c'est pareil on a dû. Euh... Je sais plus si c'est du hors map à droite là. Je sais pas mais ça m'attire pas du tout. ça devait être par là l'extract pour l'instant je vois pas de, de fumier hein. ah si c'est bon je la vois ne relâche pas la vigilance elle est où elle est continue sur le, le bord tu vas la trouver T'as traité un mec où là au niveau de la. Juste à côté. D'accord. Vas-y, continue d'avancer, <rire> tu vas trouver la mort. Ah ouais elle est là Alex. Incroyable. 28 sur 34. Mmh, bien joué. Bien joué, bien joué. Tiens, vous avez bien fini. Mmh.